Au début de cette épopée, je vous ai proposé un survol sur le Massé. L'idée fut de démystifier ce coup dont la plupart des joueurs redoutent en y apportant quelques astuces. Maintenant, passons sur sa contexture. Pour clôturer cette saison 2 et avant l'arrivée de incroyables 2 ans, tout ce que je sais sur le Massé vous sera dévoilé. Eh oui! <rire> Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Si vous avez un problème avec le massé, si vous souhaitez consolider votre exécution sur ce coup de queue, certes singulier, eh bien je peux vous affirmer que si vous mettez en place les quatre principes qui vont suivre, vous allez augmenter vos chances de garantir le point par facteur 10. Cela va passer par le chevalet, qui est extrêmement important, sa mise en place et sa compréhension. Nous allons revenir quelque peu sur cette piqûre ainsi que la hauteur de prise de fût, des points essentiels pour une bonne exécution. Comment apprécier une grosseur de bille de façon approximative sur la bille numéro 2 et enfin comprendre l'action et ses suffisances de l'ardoise sur notre bille Allez, bonsoir à tous et on attaque immédiatement sur la présentation de trois chevalets à proscrire immédiatement de votre esprit. Ça va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est tout simplement FAUTE. Vous ne pouvez pas utiliser ce type de chevalet pour ramasser. Vous n'avez aucune stabilité. Il y a un, également un deuxième chevalet que j'ai remarqué qui est beaucoup plus rare, lui. C'est carrément, on boucle pour le guidage de flèche. Et là, je dis également FAUTE. Tout simplement ce n'est pas possible car vous n'avez pas une visibilité sur l'impact de votre bille. C'est un coup qui est relativement difficile, pas la peine d'en rajouter. Dans les seules conditions où on boucle, c'est dans l'artistique où les mecs ils ont 45 cm de flèche. Ici, troisième cas où, contrairement au précédent, il n'y a aucun guidage de flèche. Donc là, faute, tout simplement, euh, car au moment où vous allez envoyer le coup de queue, euh, vous allez faucher, partir dans tous les sens, ce qui va annihiler tout simplement l'effet escompté sur votre bille. Maintenant, passons à la présentation et la mise en place d'un chevalet. Je ne vous dis pas que le chevalet que je vous présente là maintenant est le chevalet qu'il faut faire. Ici, on est dans l'explication et la compréhension. Qu'est-ce que l'on recherche On recherche le trépied. C'est-à-dire que pour assurer la stabilité de cette main, nous avons besoin tout simplement de trois points d'ancrage. Ici en l'occurrence, l'auriculaire, l'annulaire et le majeur vient s'occuper de la stabilité tandis que le pouce, en pinçant l'index, garantit et assure un bon guidage de flèche. Ici nous avons un exemple de chevalet stable avec un guidage de flèche propre et vous constatez que, voilà, quelles que soient les positions, on est relativement en place. Dans le cadre d'un exercice, je vous invite à vous mettre en place, décaler votre main, et vous envoyez 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre, vous vous replacez sur votre bille, 1-2 la petite piqûre. Ça c'est dans le cadre d'un exercice et on constate que cette main n'est absolument pas bougée. Maintenant je me permets de vous présenter mon chevalet, celui que j'utilise, il n'est pas, euh, comment dire, euh, loin d'être particulier, énormément de personnes utilisent ce chevalet, vous voyez que le principe reste le même malgré sa différence. On note que l'auriculaire et l'index euh, s'occupent de la stabilité avec l'annulaire et le majeur joint en contrebas et ce pouce, toujours pareil, qui vient pincer l'index et assurer le passage de flèche. Donc ici, même principe, hein, dans le cadre d'un exercice, vous vous décalez, 1, 2, la petite piqûre, 1, 2, la petite piqûre, 1, 2, la petite piqûre, vous vous replacez sur votre bille et vous envoyez le coup. Cela vous va vous permettre de, de gagner en assurance sur le chevalet et de surtout se sentir à l'aise, c'est très important. Allez, passons en revue maintenant les différentes positions de prise de fût. Je recommande malgré tout de tenir ce fût avec le pouce et l'index. Et nous allons voir ensemble les conséquences de euh, l'endroit où l'on saisit le fût. Si vous prenez beaucoup de fût, c'est-à-dire très haut, vous allez gagner en élan et en puissance. Si, à contrario, vous prenez beaucoup moins de fût, vous allez perdre de la puissance et donc de l'efficacité sur la pénétration de billes. Maintenant, en fonction des massés que vous avez exécutés, eh je vous conseille surtout en entraînement d'y penser pour trouver votre, votre bonne hauteur. Quant à la piqûre, voilà, on revient rapidement sur la piqûre. Ce petit mouvement, ce petit coup de poignée là que j'appelle, ce petit spray, voilà qui vous permet donc de vraiment pénétrer correctement dans cette bille et donner un effet monstrueux. Il est vrai qu'il est difficile de garantir une grosseur de bille, surtout lorsqu'on surplombe l'ensemble sur un massé, l'effet redondant de la bille en plus nous pose énormément de problèmes de visée, donc comment assurer de façon approximative encore une grosseur de bille sur la bille numéro 2 Et bien, dans le cadre d'un exercice, je vous invite à tracer ce qu'on appelle la bisectrice entre les deux billes, c'est-à-dire que vous êtes finesse blanche, finesse rouge, à plat. Ensuite, vous montez l'ensemble et vous partez du centre de la bille. Une fois que vous êtes placé, vous appliquez l'effet la, dans la direction où vous souhaitez aller, en l'occurrence ici à gauche, un petit peu de bas, et vous appliquez votre piqûre. Scrac Ça, c'est fait vous allez vous rendre compte que dans n'importe quel cas de figure ça fonctionne ici on est près de la bille numéro 2 vous tracez la bisectrice entre les deux billes vous partez du centre vous appliquez votre effet, votre rétro la piqûre emballer c'est peser et même si vous êtes très très loin de l'ensemble ou vous vous souvenez que dans la première vidéo je vous avais invité à viser un point dans le vide c'est à mon avis une erreur il faut continuer à garder cette bisectrice, vous envoyer. Ça reste un massé extrêmement compliqué, mais vous voyez que ça a fonctionné ici. Certes, j'étais chanceux. Et en étant extrêmement proche, évidemment que ça fonctionne très bien. C'est vraiment une astuce que je vous recommande. Ça vous évitera notamment soit d'arriver pleine bille sur la 2, soit de carrément rater la 2. Vous allez voir, ça va vous donner une assise et une connaissance, une perception des bonnes grosseurs de billes. l'utilisation de l'ardoise un sujet délicat et compliqué certes mais on va essayer de comprendre surtout ce qui se passe sur notre bille quand je parle d'utilisation de l'ardoise je veux dire et là je me réfère au bouquin hein, des, des, des plus grands bien sûr qui nous parlent souvent de ça c'est à dire que lorsque le procédé entre en contact avec notre bille il se passe un pincement entre le procédé et l'ardoise c'est à dire que pendant très peu de temps peut-être microsecondes la bille perd l'adhérence et quitte le tapis, à ce moment là tout l'effet octroyé sur la bille est à son maximum sur la bille numéro 1, dès l'instant où la bille retouche le sol et eh bien elle va prendre sa direction, voilà, rectiligne, et lorsqu'elle va perdre de la puissance et récupérer son adhérence l'effet escompté va lui donner la direction. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on envoie un bon coup de queue sur le massé. Et ça, il faut bien le comprendre. Ici, par exemple, si le, ici c'est un massé qui est très compliqué, je vais passer par-dessus. voilà. Il ne peut être efficace que si on envoie un bon coup de queue. Quoi. Il faut envoyer des coups, les gars. Donc pour résumer, les 4 étapes que je vous conseille pour garantir vos chances de réussir à masser dans le cadre d'un exercice est d'assurer une stabilité pour votre chevalet, pensez à trouver une position pour que vous vous sentiez à l'aise, c'est le plus important, de garantir une bonne position de votre corps en traçant la bisectrice des deux billes, de penser à la hauteur de prise sur votre fût, de partir du centre de la bille, vous rajoutez un petit peu d'effet, un petit peu de bas pour la direction et pour finir vous envoyez votre piqûre en pensant à ce pincement sur l'ardoise cela fait beaucoup de choses à penser au début mais si tout cela est appliqué je peux vous garantir que vos progrès sur les massés seront inéluctables je n'ai pas parlé de l'inclinaison de la queue car cela reste à mon avis une sensation personnelle à trouver une fois que tout cela sera en place et eh bien il vous suffira de régler l'inclinaison pour ce faire si vous passez devant la bille numéro 3 alors vous êtes trop incliné et par corollaire si vous passez derrière vous n'avez pas assez d'inclinaison sur ce je vous fais le béco les amis et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour fêter les deux ans de cette aventure incroyable